On a voulu présenter par Descartes l'ensemble du monde musulman à l'époque médiévale dans sa diversité. Donc, du coup, c'est pourquoi on a fait ce titre Les mondes musulmans médiévaux, ce qui n'est pas très habituel, mais c'est pour montrer que. Sur l'ensemble de la période médiévale, depuis les conquêtes islamiques au 7e siècle jusqu'à la conquête ottomane au 16e, au début du 16e siècle, il y avait une grande diversité de populations, de pouvoirs, euh, euh, cela sur en plus l'ensemble du territoire d'El Andalus, le sud de l'Espagne, à, euh, à l'Inde musulmane. Donc sur ce grand territoire, et sur cette grande période, forcément on a des mondes sociaux euh, très différents. Et c'est pourquoi on a utilisé pluriel. Alors la période médiévale, pour nous, c'est... Euh, euh, un chrononyme qui passe, même s'il a été forgé en Occident, parce que euh, entre la fin de l'Antiquité et euh, le début de l'époque moderne que représente l'époque ottomane, on a une grande période, euh, en, évidemment euh, beaucoup de développement euh, et grande diversité aussi, mais euh, qui peut s'intituler euh, époque médiévale, C'est pas totalement scandaleux, même si ça vient d'ailleurs, ça ne nous a pas paru un ethnocentrisme trop coupable. Donc on a adopté ça. Alors en fait, euh, on a travaillé à plusieurs échelles, euh, donc on est à la fois à l'échelle des villes et des quartiers dans les villes, mais aussi à l'échelle de l'ensemble du monde musulman, de, de, de l'Empire islamique. Et euh, l'Empire islamique, ça peut couvrir, euh, mettons à l'époque abbasside, ça peut aller euh, de la Perse et les confins de l'Inde à, euh, à euh, disons, euh, disons le, le monde maghrébin. Euh, voilà, donc ça peut être très très grand le monde musulman, donc on a pu travailler sur l'ensemble l'Empire islamique et aussi donc le, le travail, l'approche multiscalaire euh, parce qu'on voulait que les gens s'y retrouvent. Donc c'est une sorte de manuel, euh, c'est un manuel qui euh, est supposé être lisible par des gens qui ne sont pas spécialistes. On a des introductions, on a des textes avec chacune des cartes qui expliquent les problématiques qui sont présentées en double, en double page avec chaque fois une carte et un texte et puis des illustrations et donc euh, l'idée c'était qu'à la fois euh, les gens non spécialistes s'y retrouvent mais ça a été fait par des spécialistes ce qui fait que ça peut être une approche assez pointue donc comme c'est un atlas il y a énormément de cartes, donc il y a à peu près 200 cartes, les cartes ont été faites par Hélène Renel qui a fait un certain nombre de choix euh, elle a présidé à tous les choix qui ont été faits pour euh, la cartographie et comme le disait Sylvie, donc il y a une, à peu près 200 cartes qui ont été réalisées sur cet atlas, donc les cartes mondiale, régionales euh, ou euh, urbaine. Pour les cartes on va dire mondiales et régionales, et pour avoir des données justes, j'ai utilisé des données satellitaires donc euh, de la NASA pour avoir toutes les courbes de niveau, ainsi que les coordonnées géographiques de tous les toponymes. Donc, tout est géoréférencé et bien calé, ainsi que le système hydraulique. Et pour les toponymes, comme le disait aussi Sylvie, on voulait aussi toucher un plus large public, donc là on a plutôt écrit les termes en français plutôt qu'en arabe, enfin, moins translittéré le plus simple possible, sauf pour les petits sites vraiment inconnus où il n'y avait pas de forme française. Avant tout, il fallait trouver un système de projection pour ces cartes, parce qu'il en existe plusieurs. Donc j'ai fait le choix de Mercator euh, Monde, parce qu'il euh, y a une certaine déformation aux extrêmes, mais euh, le monde islamique occupe euh, des latitudes où la déformation est moindre. Et puis cela me permettait d'écrire de la même façon les noms des peuples, les anthroponymes, ainsi que les mouvements de guerre, d'invasion, sans déformation.